Donc l'idée de ce projet, que nous avons appelé Jailo, euh, Jomortordun Beshigi, qui veut dire en français le berceau des contes. Jello, donc c'est un endroit dans les hautes montagnes, dans les altitudes, qui est très important pour la vie des Kyrgyz depuis des millénaires, parce que d'une part c'est c'est le lieu de transhumance. Et d'autre part, c'est le lieu de la vie des Kyrgyz, de la vie où les traditions, les contes, les chansons sont nés, où les gens, où les enfants aussi euh, s'imbiberent en quelque sorte de la vraie culture, la beauté de la nature, euh, euh, de la vie euh, des Kyrgyz depuis des, des temps très anciens. J'ai terminé c'est vrai, je pense, pour les enfants, pour les parents, c'était des, des petits grands événements. Euh, chaque fois aussi, par notre attitude participative, euh, euh, on est venu jusque-là, si loin, dans leur Jailo, euh, pour euh, non seulement lire, mais aussi parler avec eux, savoir s'intéresser à euh, leur vie, montrer les jeux, jouer les jeux aussi. Voilà, donc je pense que c'était très important. Les séances sont déroulées en plein air, si on peut dire. Bien sûr, c'est l'été, c'est Jailo, c'est village, le paysage est très beau, les, tous les gens et les enfants sont dehors. Donc on a visité deux villages et deux Djailo. Dans les premiers villages, on a eu deux ou trois euh, séances, une séance euh, dehors et un séance dans le yurt, parce que c'est aussi important, c'est le lieu, le lieu important de la vie kirghize. donc autour de feu, donc, ça apporte encore un symbolisme. Aussi, on a fait le choix voulu des contes classiques, par exemple les livres de culture occidentale comme orientale aussi. Hein? Charles Perrault, Hans Christian Andersen, les contes d'origine épique kirghize, euh, des contes traditionnels japonaises. Je voulais donner cette dimension que notre monde est, et souvent il est partagé en est-ouest, oriental-occidental, mais je voulais que les enfants savent que la sagesse ou les noyaux moraux, ils sont très souvent en commun. Des jaloux les plus éloignés peut-être de Kyrgyzstan, euh, qui s'appelait Koksou, ça veut dire les, les eaux bleues, euh, qui touchent la frontière euh, avec la Chine. Et on a longé la frontière, on a longé les rivières, on a longé longues pistes. À chaque fois, il faut aller donner les listes des participants, expliquer les raisons pourquoi on va. Et il y avait aussi des barrages naturels ou non naturels, comme les, des ponts à mauvais état. Chaque fois, il fallait s'arrêter, remettre les planches en bois, faire passer presque pas à pas chaque voiture. Et il y avait trois ou quatre ponts comme ça. Il y avait un pont, notamment tout en fer, en fait, qui était bâti pour le 100 ans de Vladimir Lich Lénine. <rire> Et on est arrivé à ce Jallo Koksu. Je ne sais pas, ça nous a pris 4 heures. Et on voit pratiquement rien. On voit même pas trois, deux yurts. En fait, ce qui s'est passé, beaucoup de gens qui sont partis plus tôt parce que les herbes étaient mauvaises, pas assez, disons, pour les troupeaux. Mais quand même, on a assemblé ces enfants et on a fait, je pense, c'était une des plus belles lectures là-bas. Mais je crois que c'était bel achèvement de notre voyage. Moi, j'ai senti euh, l'atmosphère entre les gens. Le sentiment est très différent là-bas. Ça change, comme si dimension euh, change. Euh, les couleurs changent aussi. Tu sens que tu es éloigné vraiment de l'utilisation industrielle. Et ça ajoute en plus euh, sur notre but, sur notre tâche. Euh, et je pense, euh, on a senti que nous-mêmes, on a fait partie des comptes ou d'une compte. <rire> Euh, qu'on a créé autour donc <coughs> cette <coughs> bel événement? <coughs> <coughs>